Alors pour vous expliquer un petit peu, moi je vais vous, effectivement, vous présenter ce webinaire Vous pourrez poser des questions ou discuter entre vous sur la partie chat en bas à droite Et chez nous ce sera Charlotte, Charlotte Clément et Marc qui pourront répondre à, à vos questions en direct Même si moi j'essaierai d'aller dessus de temps en temps pour interagir avec vous Alors, est-ce que juste vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien Ok. Super pour le son. C'est bon, que ça fonctionne bien. Alors, j'attends encore quelques minutes les retardataires. Et après, on va pouvoir y aller. Alors c'est parti, donc je vais commencer à vous partager mon écran. On va commencer d'abord par une, une présentation de, de celle-ci pour ceux qui ne, ne nous connaissent pas encore. Hop. Je me mets en diaporama et je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que euh, vous pouvez poser vos questions en direct sur l'onglet euh, en bas à droite. Mon équipe euh, y répondra. Donc Alors bienvenue dans ce webinaire, je vais commencer par une présentation de, de celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une société française, un éditeur français qui, euh, qui a développé un outil CRM qui va donc, sur la gestion de la clientèle, mais aussi jusqu'à la gestion de la facturation. Je détaillerai la partie fonctionnalité un peu plus tard. Pour vous dire où on en est aujourd'hui, on accompagne plus de 6500 clients dans justement l'organisation interne à travers notre outil, ce qui fait 35 000 utilisateurs. Celle-ci, c'est 160. Sans... 140, voire bah même 150 personnes aujourd'hui, euh, réparties entre le siège qui est basé euh, à La Rochelle et euh, les bureaux qui sont à Bordeaux. Euh, donc voilà, euh, on, a une, on a 85 partenaires sur notre marketplace, donc on a un outil vraiment assez complet, mais on vous donne la possibilité de se connecter avec plein d'autres outils du marché qui vous aideront à, à aller plus loin dans vos process de vente et vos process de, de suivi. Et aussi, euh, petite touche RSE, euh, celle-ci a un engagement éco écologique, humain et solidaire euh, très poussé. On, on, on pousse régulièrement des associations dans ce domaine-là et c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis, bah, depuis le tout début de celle-ci. Alors, pour parler plus de la partie fonctionnalité, alors voilà les trois briques euh, que vous allez retrouver euh, dans l'utilisation de celle-ci. Euh, celle-ci va vraiment vous accompagner sur toute la durée du cycle de vente que ce soit en démarrage côté avant-vente pour vous aider à suivre à vos suivre prospects et à les convertir en clients. Une fois qu'ils sont clients, sur la partie facturation, pour justement gérer cet aspect de facturation facilement en gagnant du temps et vous aider à vous faire payer. Et récemment, on est aussi présent sur la partie gestion de la trésorerie pour vous aider justement à suivre vos différents flux, à vous aider à prendre les bonnes décisions en fonction de la trésorerie de votre structure. Alors là, vous allez voir un focus un peu plus détaillé sur les fonctionnalités de la partie CRM. Ça, de toute façon, je vais les passer en revue au moment où on sera vraiment sur l'interface. Différentes possibilités pour créer les propositions commerciales, pour créer des devis, pour avoir rapidement des retours de, de signatures, pour suivre son activité quotidienne, ne pas oublier certaines tâches. Et après, donc, si on va plus sur la partie facturation, gestion, là, on va vous permettre d'avoir un catalogue de produits pour justement créer rapidement vos vos documents de vente, importer, exporter des données, euh, créer des abonnements pour les personnes justement qui ont besoin de, de créer de la facturation euh, récurrente, faire des relances automatiques, faire aussi de la pré-comptabilité euh, pour euh, vous faire gagner du temps et faire gagner du temps aussi euh, à votre expert comptable par la même occasion. Et pour finir, donc la gestion de par trésorerie que j'aborderai en dernier, pour justement suivre les différents flux. Donc, l'image que vous voyez là est assez parlante et ça ressemblera à l'interface de, de, notre, de notre module Rocket Chart, qui est l'outil justement qui vous permet de, de suivre ces différents flux pour justement, comme je vous disais, prendre les bonnes décisions et avoir une analyse du passé et du futur. Hop. Alors, là, je vais aller directement sur la partie interface. Je sais qu'entre deux, j'ai ma collègue Justine qui a lancé un sondage. Donc, hop, me voilà sur celle-ci. Est-ce qu'on a un retour sur le sondage? Alors, je crois qu'il est parti. Oui, Alors, moi, je l'ai eu. Je ne sais pas si vous aussi, vous y avez répondu. Alors, elle est déjà équipée d'un CRM ou d'un outil de facturation ou de gestion de trésorerie C'est la question du sondage. Sinon, on y, reviendra, on y reviendra juste après. Je vais commencer à vous parler de l'interface. N'hésitez pas à interagir, comme, comme l'a précisé aussi Clément, dans, le, dans les questions en bas à droite ou dans le chat directement. Alors, me voilà sur euh, l'interface, euh, celle-ci, sur le tableau de bord. Euh, donc là, effectivement, je suis sur un tableau de bord, j'ai différentes briques que j'ai choisi d'afficher pour moi prioriser mes actions, pour orienter ma, ma journée de travail euh, dans l'outil celle-ci. Je peux effectivement gérer mon tableau de bord ici pour choisir ce que j'ai envie d'afficher sur cette page d'accueil. Euh, ce sera sûrement différent selon si on est sur la partie commerciale, si on est sur la partie administration des ventes ou si on a une vision plus globale de pilotage financier ou de pilotage des, de l'activité des équipes. Moi, par exemple, j'ai choisi d'afficher mon agenda. Donc, sachez qu'on a une synchronisation possible avec l'environnement Google et Office 365 pour vous permettre de connecter la partie agenda et aussi la partie mail. Je vous montrerai ça un peu plus tard dans, dans la fiche client. Et euh, donc, j'ai mon agenda qui me permet de voir euh, bah, ce qui est prévu dans, dans la journée, dans les jours à venir et les tâches. Donc ça, les tâches, c'est quelque chose que je, je vais me créer sur les différentes fiches clients, sur les différentes opportunités que j'aurais créées dans l'outil euh, pour justement prioriser mes actions et ne pas oublier euh, d'en faire certaines. Donc, c'est une sorte de, de to-do list. Là, on voit par exemple que j'ai une démo pour un nouveau prospect qui est prévu aujourd'hui à, à 16h30 et là, je peux tout de suite... Euh, aller voir bah, ce, cette fiche prospect si, si je le veux et je peux même voir aussi euh, les tâches que j'ai euh, en retard. Donc là, ça me permet, de, dès que je me connecte, de voir où je, dois, euh, où je dois prioriser mes actions. Après, si on veut une partie, voir un, un aperçu un peu plus chiffré, on va aller voir effectivement euh, où on en est sur nos opportunités. Donc les opportunités dans celle-ci, euh, c'est on va dire euh, un suivi d'affaires, un dossier commercial concret sur un client. Donc, sur un même client, on peut effectivement en avoir plusieurs qui sont suivis par différents collaborateurs. Donc, moi, par exemple, dans mon accès, aujourd'hui, j'ai deux opportunités qui ont une échéance cette semaine. Donc, je devrais suivre sur lesquelles je devrais apporter des actions. Et là, de manière plus, plus simple, on a aussi un aperçu des devis que j'ai faits, qui sont en attente de facturation, qui sont expirés. Et je pourrais aussi, si je suis plus, sur la, comme j'ai dit sur la partie ADV, avoir plus une vision des factures plutôt que des devis et euh, du chiffre d'affaires global, si je le souhaite. Donc voilà, vraiment, ça, c'est une page qui est complètement personnalisable, qui m'aide à euh, bien commencer ma journée. Donc, est-ce qu'on a euh, un retour Alors, j'ai une question de Ousmane. Le lien de la vidéo sera-t-il envoyé Parce que je n'arrive pas à suivre. Alors, oui, le lien de. Effectivement, bon, bah, je n'ai répondu. Le lien sera bien envoyé. N'hésitez pas à nous faire part du, du problème si on peut vous aiguiller. J'espère que ce n'est pas moi qui, qui vais trop vite. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Euh, alors, là, je vais. Euh, J'ai fait un, un focus là, sur le tableau de bord. Sur, effectivement, la, la page d'accueil, quand on arrive dans celle-ci. Là, je vais décider d'aller voir une fiche client. Parce que la fiche client, ça regroupe vraiment beaucoup d'informations euh, de ce que vous êtes capable de faire dans celle-ci. Et surtout, euh, l'aspect collaboratif. Vous allez pouvoir voir qu'au sein d'une même fiche client, différentes personnes peuvent intervenir, interagir. Donc, là, je vais utiliser la barre de recherche. Pour aller chercher mon client qui s'appelle « Burdigala ». Donc là, je ne vous ai pas précisé, bien sûr, je suis sur mon compte de démonstration avec des données que j'ai renseignées au fil du temps dessus. Donc tout ce qui est dessus est relativement fictif forcément. Donc là, quand je, quand je tape « Burdigala », j'ai les différents objets qui ressortent du CRM. Donc les contacts qui sont associés à cette société, ma fiche société que je retrouve ici, les opportunités, les documents de vente euh, aux, auxquels je peux accéder justement facilement via cette recherche. Donc, quand je clique sur la fiche client, là, je vais arriver sur une fiche client type euh, de celle-ci qui, pour le coup, est un petit peu fournie. C'est pour ça que je choisis d'aller sur une fiche client existante pour vous montrer un petit peu l'activité qui a déjà été générée euh, sur ce client-là. Donc, voilà, je suis sur la fiche Burdigala. Quand j'arrive dans ma fiche société, je me trouve sur l'onglet « Activité ». Donc, l'activité, selon les outils, ça, ça peut s'appeler différemment. On peut retrouver le terme timeline ou historique qui retrace en fait tout ce qui a été fait par les différents collaborateurs, que ce soit du déclaratif ou du, on va dire, du logué sur ce client. Donc là, je vois par exemple que j'ai des tâches. J'ai ma collègue Aline qui s'est fixée une tâche pour vendredi. Et j'ai aussi Antoine qui s'était fixé une tâche pour euh, mardi dernier. Et pour le coup, elle arrive en, en rouge car elle est, elle est en retard sur sa tâche. Il aurait dû, elle aurait dû être faite depuis un moment. Et s'il l'a fait, il va venir cliquer ici sur « Terminer la tâche ». Donc ça, c'est pour l'aspect des tâches. Les tâches que vous retrouviez d'ailleurs sur le, sur le tableau de bord dans la « To-do list et qu'on peut aussi retrouver sur cette partie « tâche ici. Si je déroule un petit peu, je vois qu'il y a aussi l'historique des emails que j'ai envoyés. Donc toujours via ma, ma synchronisation avec mon, mon compte, pour le coup, euh, « de mon côté, c'est mon compte Gmail, mais ça pourrait aussi se faire avec aussi 6365. Ou on pourrait aussi, via d'autres messageries, avoir un système de transfert d'emails pour qu'ils qu apparaissent effectivement dans la fiche. Et pour vous donner un petit peu d'aperçu d'autres objets qui peuvent arriver sur la, la fiche, on a les commentaires qu'on peut créer manuellement, donc qui sont des champs complètement libres, sur lesquels on peut s'interpeller. On peut mentionner un collègue. Par exemple, là, j'ai mentionné Antoine, non, Aline a mentionné Antoine, pardon, pour qu'il qu l'aiguille sur un sujet. Et par exemple, quand Antoine va se connecter, il aura une notification pour lui dire que quelqu'un lui a posé une question sur cette fiche client. Donc voilà, on peut aussi créer directement des événements dans son calendrier. C'est une synchronisation bidirectionnelle. Donc par exemple, si je vais sur événements, je vais pouvoir voir les événements qui sont déjà dans mon calendrier et je vais pouvoir créer, en créer un nouveau qui apparaîtra, pour, pour mon cas par exemple, dans mon calendrier Google. Donc là, j'ai une vision globale, je peux décider de les voir uniquement par événement. Par exemple, je vais aller voir tous les emails qui ont été envoyés aux clients du des gala. Et sur certains emails, quand j'ai de la chance et quand mes clients suivent un peu les dossiers, je peux avoir le tracking email ouvert comme je l'ai ici. Donc voilà un petit peu sur, sur l'historique des, des actions qu'on peut retrouver dans la timeline. N'hésitez pas si vous avez des questions à me, à me couper euh, virtuellement, on va dire. Alors, sur la fiche client, j'ai passé en revue cette partie activité qui, qui aide justement à avoir une partie collaborative au sein d'un même client. Je vais retrouver bah, toutes les informations générales dans ces onglets-là. Ce qui va être intéressant, c'est de voir les différents contacts que j'ai associés sur une fiche client, parce qu'au sein d'un même client, je peux avoir un contact principal, un contact de facturation, un contact qui sera dédié pour les relances. Donc là, j'ai un petit peu listé justement les différents intervenants sur ce compte-là. Et je peux aussi avoir une notion de statistiques pour me dire un petit peu, bah, le client d'Urdigala, du euh, qu'est-ce que ça représente en termes de, de facturation, en termes de devis en cours Donc là, j'ai un aperçu vraiment chiffré. Et là, je, je vois que c'est un bon client qui me dégage quand même un, un chiffre d'affaires plutôt conséquent. Je peux même voir les, les produits euh, qu'il euh, qui, qui a, le, qu a le plus euh, commandé. Donc voilà pour l'aperçu global de l'affiche client. Après, on va rentrer vraiment dans la partie business. Du client, on va voir la partie opportunité. Donc là, qui permet de voir les différents dossiers qui sont en cours sur le client. Donc pourquoi créer une opportunité sur une fiche client Créer une opportunité, ça vous permettra de suivre une affaire dans différents cycles de vente. Et ça, ce sera intéressant notamment sur la partie avant vente et prospection pour prioriser les actions et pour suivre un petit peu l'avancée des, des dossiers. Je vais y revenir tout à l'heure de toute façon, plus de manière plus détaillée. Alors, j'ai une question de Thomas. Comment les emails sont affectés au client? Est-ce que le CRM va chercher les emails contenant le nom du client Est-ce que ça dépend des destinataires ou ça nécessite une action de, de notre part Alors, ça... D'accord. <rire> Désolée. J'ai Justine qui, qui essayait de m'aider sur l'hostie. Alors, sur, sur la question sur le, le log des emails... Euh, alors, ça dépend un petit peu du service des messageries que vous utilisez. Comme je le disais, avec Google et Office 365, ce sera euh, synchronisé de manière euh, quasi automatique. Ce qui va prendre être pris en compte, c'est vraiment l'email du client, donc le, le contact. Euh, comme je le disais, il y a aussi un moyen de transfert d'email qui permettrait aussi ce, ce même log d'email le fait le, le but est de vous rendre les choses euh, très automatiques donc effectivement il n'y a pas forcément d'action de votre part après j'ai mis des réserves en fonction du système de, de messagerie ce sera plus ou moins poussé euh, cette, euh, cette, cette synchronisation avez-vous alors je crois que je connais la personne qui pose la question avez-vous une intégration avec Stripe pour gérer les paiements des factures oui nous avons ça nous avons ça, nous avons une intégration avec Stripe pour, euh, pour payer les factures. Je peux en parler parce que notamment chez celle-ci, nous, quand on émet des, des devis sur des prestations particulières, c'est Stripe derrière qui nous aide justement à nous faire payer. En fait, ce qui, ce qui va se passer, je reviendrai hein, sur la partie facturation un peu plus tard, c'est que sur le lien de consultation de la facture, vous allez avoir un bouton pour payer par carte bancaire et c'est votre compte Stripe derrière qui se connecté pour permettre justement euh, ce, ce paiement-là. Et sachez aussi qu'il y a une intégration possible avec GoCardless pour la partie prélèvement quand vous gérez notamment des abonnements sur celle-ci. Du coup, je reviens sur ma, partie, euh, sur ma partie fiche client. Et donc là, j'étais sur la notion d'opportunité. Je peux aller, comme on a commencé à parler un peu des documents de vente, je peux aller sur la partie devis pour voir les différents devis que j'ai fait sur ce client-là et sur la partie facture avec un aperçu un petit peu de, des montants, euh, d'où on en est sur l'état sur sur de, de paiement justement des factures et le tas d'avancement de validation euh, des devis. Alors là, je suis allée sur une fiche client existante. Demain, vous avez besoin d'ajouter un client. Bien sûr, vous allez pouvoir importer en masse si vous avez euh, un listing de clients déjà existants, par exemple via un Excel. Vous allez devoir respecter une certaine matrice avec des champs pour injecter les informations au bon endroit dans celle-ci. On pourrait éventuellement se connecter aussi à un formulaire de contact sur, un, sur, votre, sur votre site, par exemple. On a des possibilités avec WordPress et on a une API ouverte qui vous permettrait de vous connecter avec différents outils pour récupérer des informations et créer directement un client dans celle-ci. Là, je suis bah, sur la logique où je, je saisis manuellement un client et on a un outil qui vous permet de vous faire gagner du temps. Par exemple, si je tape celle-ci ici dans cette zone et que je mets le département je vais avoir accès à l'annualité qui me permet justement d'avoir les, les données des, des entreprises publiques françaises et de cliquer sur la société. Quand je clique sur la société choisie, ça va aspirer les différentes données euh, juridiques, me créer un contact s'il y a quelqu'un listé dans les données publiques et l'adresse. Ce qui fait que justement, là, j'ai juste à valider la création. Je n'ai pas besoin de ressaisir des champs. Ce que je, peux, ce que je pourrais juste rajouter, c'est dans mon compte démo, par exemple, j'ai une zone de personnalisation. Avec des champs personnalisés que j'ai créés, qui étaient importants pour moi pour qualifier ma base de données. Où là, je vais ajouter différentes informations qui me permettront justement de faire des tris sur ma base de données euh, par la suite. Donc, en parlant de ma base de données, je vais aller voir un aperçu justement de, des différentes euh, sociétés que j'ai sur mon compte, celle-ci. Donc, là par exemple, c'est une vision euh, de mes clients, de mes prospects. Et je peux même avoir mes fournisseurs, car celle-ci est capable de vous accompagner aussi sur la gestion de vos factures fournisseurs et de, et de vos fournisseurs. C'est pour ça que j'en vois aussi ici. Donc là, j'ai la vision de mes clients, de mes prospects. J'ai une vision en liste et je peux aussi avoir une vision par carte. Ça, ça va être intéressant, notamment pour les personnes qui sont sur le terrain. Sachez aussi que ce que je vous présente ici... Euh, sur la partie en tout cas suivi de la base de données et la partie opportunités, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur une application mobile. Donc, toutes les personnes qui euh, font des choses sur le terrain peuvent justement euh, avoir une vision par carte qui va être euh, très intéressante. Donc, je retourne sur la vision liste et ben, les différents champs que j'ai créés, que, que, que j'ai personnalisé sur mon compte me permettront de faire des listes en fait, dynamiques par exemple, là, je m'étais créé une liste Agence 75 qui reprenait bah, tous les, les, les clients listés comme agence qui étaient à Paris. Donc, voilà pour euh, une vision globale de votre, de votre base de données. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans la partie euh, à faire. Donc, on va aller voir, au-delà de voir la liste des clients, on va voir la liste d'opportunités. Donc là, j'ai tous les projets que j'ai créés euh, avec les différentes étapes du suivi de vente auquel ils sont, les échéances, les montants et les collaborateurs qui sont censés suivre justement les différentes affaires. Je peux tout de suite voir aussi s'il y a des tâches qui ont été affectées sur ces affaires, ce qui veut dire que souvent qu'il y a un suivi en cours qui est qui a assez travaillé. Donc ça, c'est une vision qui me donne une, un aperçu global des, des opportunités. Ce qui va être intéressant, si on veut voir les choses de manière plus précise, c'est d'avoir la vue qu'on appelle pipeline, où là vous allez retrouver, Hop, je vais sur le bon. Sur le bon pipeline. Là, vous voyez, en fait, je vais chercher différents pipelines, parce que j'ai différents cycles de vente avec des étapes différentes. Là, je, je décide de rester sur la partie prospection, parce que c'est en général un des pipelines le plus utilisé, sachant, sachant que tout peut être modifiable si vous, vous n'appelez pas ça prospection, avant-vente, suivre projet, vous pouvez. Les différentes étapes que j'ai créées, moi j'ai piste, démo, envoi de devis, négociation. Vous pouvez aussi complètement les paramétrer selon vos propres étapes. Dans vos, dans vos propres cycles de vente. Donc là, j'ai mes différentes cartes qui, dé, qui correspondent à des affaires. Le but, effectivement, c'est de les faire avancer vers la case de vie signée. Mais là, j'ai un aperçu assez, euh, assez euh, parlant qui me permet de voir si j'ai des tâches. Là, par exemple, je vois que sur cette prestation, je n'ai pas de tâche bêtes, donc je risque d'oublier de relancer et de ne pas être assez efficace dans le, dans le suivi de cette prestation de DAF chez euh, Gala. Là, je vois que j'ai une tâche, mais si en rouge, elle est en retard. Donc là, vraiment, pour avoir un aperçu rapide, cette pipeline, elle est, euh, elle est très utilisée et très appréciée euh, des populations commerciales. Alors maintenant, on a vu la partie opportunité, on va aller plus sur la partie création de, de documents. Pour créer des devis, créer des factures, je vais commencer par créer un devis, parce que c'est souvent par là que ça commence. Donc, je vais toujours choisir mon client Burdigala. Donc, voilà, j'associe associe mon client. Et là, je vais choisir de partir d'un modèle, parce que j'ai différents modèles sur mon compte qui me permettent justement de générer rapidement des devis. Quand vous faites du sur-mesure, bah, vous n'allez pas forcément partir d'un modèle, mais vous aurez des moyens aussi de quand même produire des documents rapidement. Donc là, ça génère le document. Ça va reprendre directement les informations de ma fiche client. Là, c'est le logo que j'ai mis sur mon compte de démonstration, mes informations. Et comme je pars d'un modèle, j'ai déjà un titre et des prestations listées. Si je pars de zéro et que je n'ai rien de prévu, je peux aller accéder à mon catalogue. Le but, c'est d'avoir créé vos différents produits, services que vous êtes amenés à vendre avec les, les, les tarifs habituels que vous pratiquez pour pouvoir rapidement, aller les ajouter. Là, par exemple, je vais ajouter un peu de développement à mon devis. Et voilà, j'ai la ligne qui s'est ajoutée. J'ai déjà les descriptions prêtes pour justement me faire gagner du temps. Donc là, je vais enregistrer ce document et je vais pouvoir l'envoyer directement avec l'outil. Donc là, mon devis est en mode brouillon, donc je peux toujours modifier des choses si besoin. J'estime que là, il est prêt. Vous voyez là, donc ce que vous voyez dans l'aperçu, c'est ce que verra euh, votre client quand vous allez lui envoyer. Vous pouvez l'envoyer par email directement ici. Quand je fais ça, ça va m'ouvrir une fenêtre avec un template déjà prévu, toujours pour gagner du temps, mais c'est modifiable à tout moment. Et ce qui va être intéressant, c'est de l'envoyer avec une signature électronique. On a une intégration en marque blanche avec YouSign. Donc, Quand vous ouvrez un compte chez celle-ci, vous avez un quota de signature électronique à utiliser. Et pour vous, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin de se connecter à un compte, un compte existant ou autre. Vous avez déjà votre quota utilisable. Et là, quand vous envoyez, ça lance, euh, ça lance un envoi. La personne va recevoir un lien de consultation de votre devis avec un bouton pour le valider directement. Donc, par exemple, quand on parlait d'intégration avec Stripe, là, il pourrait y avoir aussi euh, un paramétrage avec Stripe fait sur vos devis pour permettre à votre client de le payer aussi directement. Pour que vous voyez ce que ça donne côté client, je vous montre l'aperçu. Donc voilà ce que donne un lien public de consultation pour un client. Et là, vous voyez par exemple, c'est un document qui a été signé avec USAID. Donc voilà le type de document que vous pourriez récupérer, qui est un, un document euh, qui a une certification et qui nous permet de, de prouver vraiment la validation pour, euh, pour justement attester de la validation du devis et de pouvoir ensuite le convertir en facture. Une chose qui peut être intéressante aussi pour les populations commerciales, c'est de traquer euh, les visites et les consultations sur un devis qui a été envoyé. Donc là, je vais partir du postulat que mon devis effectif il a été accepté. Donc, vous pouvez vous-même hein, changer les statuts, mais s'il est euh, signé électroniquement, il passera tout seul au statut accepté. Et là, je vais pouvoir aller convertir en facture ou hum facture d'acompte, selon le, selon le mode de fonctionnement que vous avez. Moi, je vais rester dans quelque chose d'assez simple. Je vais convertir ce devis en facture. Là, je retombe sur une page d'édition. Je peux rajouter des références clients euh, si besoin. Je peux modifier des choses s'il y a eu un changement entre le devis initial et le devis qui a été euh, euh, validé. Et là, j'enregistre. Et j'ai ma facture qui se génère, qui va être prête à, à être envoyée, comme c'était comme le cas pour mon devis, je passe par une étape de facture brouillon qui me permet encore de, de faire différentes, euh, différentes éditions sur le, sur le document. Et là, je la finalise. Donc, je lui impose le numéro d'aujourd'hui. Elle aura la numérotation qui suit le compteur euh, de celle-ci. Et ici, ben, de la même manière, je vais pouvoir l'envoyer à mon client. Une chose que j'ai mis en plus en place, moi, sur mon compte de démonstration, j'ai mis en place des relances automatiques. Qui fait que euh, mon, ma facture a une date d'échéance et j'ai prévu en fait une cadence d'envoi d'e-mails de relance euh, un en pré-relance à quelques jours avant l'échéance pour prévenir euh, le client qui n'a toujours pas réglé sa facture attention l'échéance arrive bientôt pensez à régler votre facture et deux autres relances qui arrivent après la date d'échéance donc si j'ai une facture en retard dans mes dans ma liste de factures c'est qu'elle a été euh, et que la date est passée d'un certain moment, de 15 jours, je sais que la personne a déjà, a déjà reçu trois emails. Donc, je vais décider de passer du temps humain à relancer euh, mon client euh, qu'une fois que ces trois emails sont partis. Et souvent, ça va faire gagner pas mal de temps parce qu'il y a pas mal de paiements qui vont arriver directement euh, grâce à ces relances automatiques. Donc après, pour commencer à parler du paiement des factures, on va pouvoir utiliser le rapprochement bancaire. Donc là, si je vais voir le rapprochement bancaire, ça va vous permettre de connecter votre compte bancaire ou vos comptes bancaires à celle-ci et de voir justement les différents débits et crédits et de voir même une suggestion de l'outil. Par exemple, là, j'ai un montant euh, qui correspond à une facture client. L'outil me propose une facture et si je valide, l'outil passera directement en payé. Donc Voilà un peu pour le cheminement complet. Sur l'avant-vente, la création de documents et le suivi de, de facturation euh, sur celle-ci, je regarde un petit peu les questions. Pour les devis, peut-on modifier, peut modifier les montants Et peut-on mettre des textes par service Complètement. Les montants, alors moi, je suis partie de quelque chose un peu préformaté pour vous montrer que ça pouvait se faire rapidement. Euh, les montants sont des montants qui étaient dans mon catalogue, mais je peux à tout moment les modifier. Je reste sur une page d'édition quand je suis en train de créer mon devis, ma facture. Donc, pas de problème. Et les textes, effectivement, moi, j'avais des descriptions qui arrivaient aussi de manière systématique parce que c'était pour me faire gagner du temps. Vous pouvez aussi partir complètement d'une page blanche et euh, écrire manuellement à chaque devis euh, une nouvelle description si vous êtes sur, sur mesure à chaque fois. Alors, donc là, j'ai fini sur la partie vraiment euh, celle-ci euh, suivie de facturation. Je vais vous montrer le module gestion de la trésorerie parce que là, on a commencé à parler de rapprochement bancaire et c'est un peu la suite logique euh, de notre outil. Alors, je vais directement aller sur mon interface Rocketchart. Donc, Rocket Chart, comme je vous disais, c'est le module qui permet de gérer la, la trésorerie, qui vous permettra de voir le, vos entrées et vos sorties. Donc, euh, ce que vous voyez, par exemple, en vert, c'est toutes les entrées. Ce que vous voyez en rouge, c'est toutes les sorties. Et cette ligne bleue représente votre, euh, votre ligne de trésorerie. Donc on voit par exemple que sur le mois d'octobre, j'ai eu beaucoup de sorties et pas beaucoup d'entrées malheureusement. Donc ce que vous voyez après en bas, ça va être la répartition euh, en fonction des catégories. Donc les catégories, vous allez les créer vous-même et vous allez après associer les montants euh, en fonction de justement du, de la partie bancaire. Vous allez, Rocket Chart est basé sur votre compte bancaire, votre ou vos comptes bancaires, qui vont vous permettre de rapprocher justement les dépenses ou euh, les, euh, les, les ventes euh, réceptionnées directement sur vos comptes. Donc là, on voit les différentes parties euh, que j'ai créées. Donc, par exemple, marketing. Donc on voit les, les différentes catégories de mes sorties et mes différentes catégories d'entrée. On va pouvoir faire un focus un petit peu sur la partie sorties. Donc là, on va avoir un petit peu tout ce qui s'est passé, par exemple, euh, sur les mois, euh, les mois passés, le mois d'août, le, le mois de septembre, le mois d'octobre et les rapprochements qui ont été faits automatiquement. Donc, il y a un algorithme qui, qui va apprendre justement euh, de, de ce que vous faites au, au fur et à mesure du temps sur votre compte et qui va attribuer pour vous les catégories et vous aurez, vous n'en aurez que certaines à, à valider euh, si besoin. Donc, l'outil va vraiment travailler pour vous. Après, on pourra aller voir la partie analytique qui vous permettra de, de voir l'évolution d'une certaine dépense. Par exemple, là, j'ai le suivi de ma partie infrastructure au fur et à mesure du mois. Et je peux aussi décider de faire un comparatif sur septembre et octobre sur les différentes dépenses que j'ai eues. Donc là, on voit que sur septembre, c'était principalement des dépenses fournisseurs. Et là, on voit que sur octobre, bah, c'est les impôts qui est le, la principale dépense que j'ai euh, sur le mois d'octobre. Alors, je reviens sur mon tableau de bord. Ce qu'on va pouvoir analyser aussi, c'est le mois en cours. Donc, quand je, je passe en revue le mois d'octobre, je vois la partie réalisée, la partie attendue. Euh, alors, la partie attendue, c'est là où il y a une grande puissance entre celle-ci et Rocket Chart. La partie, la partie attendue représente vos encours de facturation, que ce soit les factures fournisseurs, ou les factures clients. Donc en fait, vous avez différentes dates d'échéance sur vos documents de vente, et ça prend en compte justement les encours de facturation, ce qui est censé arriver bientôt sur votre compte. Donc là, c'est en grisé parce qu'il n'y a pas encore eu les virements qui correspondent, mais on sait qu'on a euh, tant de montants euh, prévu en attendu. Par exemple, on a 5 000 euros de, de sortie, 000, euh, 5 100 et 4 000 euros de rentrée prévue. Donc après, on a la partie, donc là, c'est le, le mois en cours, et on a les mois à venir, où là, ben, en fait, on a budgété des choses. Donc, on a des, des budgets qui sont prévus sur les entrées et les sorties. On va pouvoir en ajouter euh, si besoin. Mais on voit que j'ai déjà des choses euh, qui sont prévues. Et là où ça va être puissant pour vous aider à prendre des décisions, c'est qu'on va pouvoir créer différents scénarios. Là, je suis sur un, un scénario de recrutement en décembre 2023. Donc, si on va dans la partie recrutement, on voit qu'effectivement, euh, à partir du mois de janvier, j'ai un montant de 4 000 euros en plus qui est prévu. Et j'ai un autre scénario où là, je prévois un prêt de 30 000 euros qui fait d'ailleurs évoluer ma courbe de, de trésorerie. Et là, on voit qu'effectivement, il y a une rentrée qui est prévue au mois de janvier qui permet justement de changer euh, ma courbe de trésorerie. Et donc là, ça me permet de, de me projeter si jamais je fais un prêt à, à quoi ressemblerait ma trésorerie et si ce prêt est nécessaire ou pas. Alors, je pense que j'ai vu un petit peu l'ensemble. Une dernière petite chose que vous pouvez faire, c'est avoir le comparatif du réalisé versus ce qui était budgété. Donc, en fait, tous les, toutes les petits traits que vous voyez, c'est ce qui était prévu. Et là, on voit sur les mois passés, si on les a dépassés, par exemple, on voit qu'au mois de juillet, on a dépassé euh, les dépenses qui étaient prévues initialement. Donc, voilà pour la partie Rocket Chart. Une, petite, une dernière petite vision qui est intéressante chez celle-ci, c'est aussi la partie analytique. Tout ce que vous faites sur celle-ci, vous allez pouvoir euh, l'analyser, que ce soit sur les ventes, sur les, les produits vendus, euh, sur le taux de conversion de, des différents commerciaux, sur le, le temps de conversion des devis. Donc, il y a toute une série de, de, de rapports qui sont existants par défaut. Et on va aussi pouvoir en créer des sur en fonction de ce que vous voulez voir. Là, par exemple, c'est un exemple de tableau de bord qui a été créé euh, en fonction justement d'un cas client qui avait besoin, lui, de voir des choses précises sur la vente de ses produits et ses services. Donc, voilà le genre de vue qu'on va être capable de créer un petit peu sur mesure en fonction des demandes que vous avez pour que sur une page comme ça, vous pouvez avoir un maximum d'infos avec des présentations visuelles qui soient parlantes pour vous pour analyser votre business et pouvoir prendre du recul sur l'activité passée. Donc voilà pour l'ensemble de la présentation, je vais faire juste un dernier focus sur la partie tarification de notre outil. Pour que vous voyez un petit peu euh, les, les fourchettes euh, que nous proposons. Pour vous donner un aperçu, donc moi je vous ai parlé forcément de toute la suite celle-ci et de la gestion de la trésorerie selon les différents profils que vous, avez, que vous allez mettre sur l'outil celle-ci, il y a peut-être des gens qui seront que sur la partie prospection-vente, donc qui seront sur la gestion de la base de données, euh, la gestion des opportunités, d'autres qui seront sur la partie administration des ventes, qui vont juste faire de la facturation, et d'autres profils qui vont avoir besoin d'une vision globale, et qui seront plus sur la suite celle-ci. Après, on a différents plans, donc essentiel et advance Les plans advance vont concerner les, les structures souvent à partir de de cinq utilisateurs quand il y a un peu plus de, de niveau de hiérarchie entre les utilisateurs et le niveau de personnalisation sur le compte. Donc ça, ce sera vraiment euh, suite à un, un échange, alors une démonstration plus personnalisée avec moi ou, ou un de mes collègues qu'on pourra vous aider à définir justement le, le type de plan qui vous convient et les différentes licences que vous avez besoin par rapport à vos équipes. Alors, je vois qu'il y a une question de Thomas. Alors, une question au-dessus. Cette partie contient des données confidentielles comme les salaires. J'imagine qu'elles ne sont pas disponibles pour tout le monde. Alors, je vois que Marc a répondu. Alors, Thomas a posé pas mal de questions. Donc, je me trompe dans les questions. Pardon, Thomas. Mais vous faites bien. Hein je vois que tout le monde a répondu. Alors, concernant les langues, ma question n'est pas totalement. n'a pas été totalement répondue. Je voudrais savoir si on peut définir la langue de communication avec un client. Et en fonction de ce choix, l'outil va chercher les documents de la bibliothèque qui sont dans la même langue. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est en fait associer euh, une catégorie euh, sur, votre, sur votre client. Qui, euh, moi, par exemple, j'avais fait une catégorie tarifaire euh, distributeur sur mon compte, où tout était, en, en, euh, tout était euh, formalisé pour des, justement des, des clients qui étaient euh, à l'étranger. Et quand j'attribue cette catégorie, c'est lié aux différents documents avec des apparences justement qui sont associées à ce client-là. Donc ça, je pense qu'il faudrait effectivement en reparler ensemble pour bien formaliser les différents besoins que vous avez par rapport à ces clients qui ont des langues différentes. Mais en tout cas, vous pouvez gérer des apparences. Et après, on peut trouver un moyen pour essayer d'attribuer au maximum ça de manière automatique pour pas que vous ayez besoin de, de revenir dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions En tout en celle de... Alors, Charlotte est en train de répondre à Andre. En termes de suivi de projet, est-ce qu'il y a un outil de timer sur le temps passé sur chaque client pour avoir une vue d'ensemble sur le temps passé par les différents acteurs Effectivement, tout à fait. Donc, je vois que Charlotte a été plus rapide que moi. Et là, on a un outil qui s'appelle le time tracking qui permet de, donc, de lancer des timers et de, de comptabiliser le, le temps passé sur un projet. On peut l'associer à un client, on peut l'associer à un devis, on peut l'associer à une opportunité. Et il y a un endroit dans, dans l'outil qui vous permet justement de retrouver toutes ces informations. Et au sein même d'une fiche client, vous pouvez avoir le time tracking passé par différentes personnes, et vous allez pouvoir, dans votre catalogue, créer différents services pour dire bah, « j'ai passé tant de temps à faire tel, tel, tel type de prestation pour ce client-là », avec effectivement des différents montants associés qui vous aident à à faire le bilan de, du temps passé sur les clients. On a une étude de rentabilité sur chaque, chaque document qui peut vous aider justement à, à voir où vous en êtes sur un projet en particulier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions Oui alors suite à ce suite à ce webinaire, il y aura donc un lien de un, le lien du replay euh, qui vous sera envoyé. Il y aura aussi la possibilité donc, de prendre rendez-vous euh, avec un, un expert produit donc euh, une personne de, de l'équipe commerciale, euh, sûrement moi, peut-être un de mes collègues qui vous aideront justement au-delà de voir les fonctionnalités qu'on a passé en revue aujourd'hui, avoir un échange plus personnalisé sur votre usage propre et pouvoir se projeter avec vous dans l'outil, c'est-à-dire vraiment faire une démonstration où on bah, va créer des choses en fonction de ce que vous auriez besoin de faire euh, et éventuellement re repasser en revue certaines questions euh, qu'on n'a qu pas pu aborder ensemble aujourd'hui. Euh, je pense que bah, si ce n'est pas moi, je pense que mes autres collègues ont répondu aux différentes questions. Oui, il y avait une question sur la sécurisation des listes. Effectivement, on peut contrôler qui peut faire des exports ou pas sur l'outil. Les montants des devis, on a passé en revue. Alors, Thomas qui demandait bibliothèque de devis, de facture, relance. Alors, effectivement, vous allez pouvoir faire différents modèles d'emails dans vos plans de relance vous pourrez faire différents modèles d'email et des, des, des modèles de d'e-mail dans différentes langues si besoin. Je pense qu'on qu a fait le tour. N'hésitez pas à vous manifester s'il si y a d'autres questions avant qu'on qu vous dise au revoir et qu'on vous souhaite bon appétit. Justine a mis le lien de, de réservation des rendez-vous si vous êtes intéressé justement pour un échange plus personnalisé. Je ne vois, ah si, André, une nouvelle question. Est-ce qu'il y a proposé, possibilité de proposer des options sur les devis Complètement. En fait, quand vous, quand vous créez une ligne sur le devis, vous pouvez dire si c'est une ligne en option ou pas. Donc cette ligne apparaît en italique, apparaît bien en option et n'est pas pris en compte dans le, dans le montant total. Je pense que Charrette est en train de, de répondre effectivement que c'est possible aussi. Et elle a même mis en lien un article de FAQ. Bon, ça me permet de rebondir sur ça, euh, sur effectivement les ressources que vous avez à disposition. Donc, effectivement, on va faire des, des webinars de temps à autre pour vous, pour vous parler du produit. Sachez que vous avez la CELSI Academy euh, qui justement reprend... À peu près l'ensemble des fonctionnalités de celle-ci avec des petites vidéos de tutoriels qui vous permettent de prendre en main l'outil, de revoir des fonctionnalités que vous, vous n'utilisez peut-être pas tous les jours. Et il y a aussi bah, la FAQ. Donc, Charlotte vient d'envoyer un, un article qui, qui vient de la FAQ pour vous aider rapidement à retrouver des informations, des articles dans lesquels il y a des, des captures d'écran ou autres. Et sachez pour la partie accompagnement aussi, donc ça c'est les ressources que vous avez en ligne pour, pour vous former, vous regarder tout ça en autonomie. Sachez qu'on a un service dédié. Euh, à la partie onboarding formation qui vous permet justement de vous aider à configurer l'outil, à former les, les équipes qui vont être dessus euh, qu'on vous propose euh, quand, vous, quand vous devenez client celle-ci. Et bien sûr, après une fois qu'on a la partie onboarding formation, il y a toujours le, le support qui est, qui est disponible via la, la bulle sur l'interface sur pour vous aider de, de manière ponctuelle ou vous débloquer dans, dans une situation et bien sûr, ça n'en passe pas la partie euh, formation. Je ne vois pas de nouvelles questions. Alors, oh, Brian qui est en train de taper quelque chose sur le chat. N'hésite pas, Brian, à nous poser des questions. Bon, je pense qu'on qu qu va pouvoir vous laisser. Euh, S'il y a des choses qu'on ne va, qu va pas passer en revue, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous euh, pour qu'on en discute de, de manière euh, plus approfondie et peut-être un peu plus euh, personnelle. Donc voilà, je vous dis bah, merci tout le monde pour votre participation, pour vos questions et à très bientôt